Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, méditation guidée. Voilà. On va commencer. Donc, vous mettez tranquillement vos mains sur vos... votre jambe. Vous mettez tranquillement les mains sur vos jambes. Vous prenez une grande respiration. de l'air et vous le soufflez par la bouche tranquillement et vous fermez les yeux et on va commencer un petit voyage intérieur vous allez être vous même en ressemblant à un arbre, c'est-à-dire que vous, vous allez être l'arbre. Donc l'arbre, comment pousse-t-il? Bah, tout simplement, cela commence par un autre arbre qui fait tomber une graine, une graine qui Va dans le sol et tu par le froid par le froid commence à germer c'est vous cette graine qui commence à germer vous allez tout simplement à chaque respiration, pensez que votre graine fait pousser des racines de plus en plus profondes dans le sol, tranquillement, paisiblement. Ensuite, Quand les racines sont correctement installées dans le sol, vous allez faire pousser son tronc tranquillement, paisiblement. Il prend de la force à chaque respiration et à chaque inspiration. Vous êtes de plus en plus solide dans le sol. Votre tronc peut pousser tranquillement, paisiblement. Vous commencez à sentir les éléments du dehors. Le vent, le soleil, la lumière, la pluie, tous les éléments sont là pour vous nourrir, pour nourrir l'arbre que vous êtes, tout simplement, paisiblement. Et vous commencez à sentir une énergie qui circule en vous. Cette énergie vous permet de vous ancrer encore plus profondément dans le sol. Donc, ce qui fait pousser vos racines. Les racines sont ancrées de plus en plus profond dans le sol, tranquillement, paisiblement. Vous allez sentir le vent, la pluie, le soleil qui vous donne toutes ces vitamines pour vous grandir, fortifier. Et l'énergie que vous avez est de plus en plus importante. Vous prenez plusieurs respirations en prenant de l'air par le nez, en le soufflant par la bouche. tranquillement, visiblement, vous sentez l'énergie ancrée en vous, ce qui vous permet d'être encore plus ancré, avoir des racines de plus en plus profondes et de plus en plus grandes pour pouvoir aller s'accrocher à d'autres endroits et par beau temps vous pouvez commencer à avoir des feuilles et des cycles de saison sont maintenant mise en place pour vous et vous êtes de plus en plus ancré, paisible, détendu. Vous allez maintenant prendre plus en plus profondément votre respiration. Vous sentez l'énergie qui circule en vous. L'énergie qui circule en vous et qui vous fait de plus en plus de bien. Vous êtes paisible, détendu. Toutes les pensées de l'âme sont vos pensées et il y en a beaucoup de pensées, il faut pouvoir les diminuer pour que cela vous allez simplement Simplement, vous allez respirer. S'il y a une pensée, un souvenir qui reste, vous ne le, vous ne le retenez pas. Vous le laissez passer. Toutes vos pensées, vous les laissez passer. Il y en aura peut-être une ou deux qui restera. Peut-être plus. Toutes ces pensées, vous allez les trier une par une, sans les retenir. Vous allez les laisser passer, comme la sève dans un arbre, de haut en bas, et bien vous, dans votre cerveau, vous les laissez passer tranquillement, paisiblement. Vous pensez juste à votre respiration tranquille, paisible. Votre respiration de plus en plus profonde, détendue. Votre corps se détend de plus en plus, l'énergie que vous pouvez déployer est de plus en plus importante, mais aussi reposante. Grâce à ça, votre arbre continue à grandir, vos racines se fortifient, et puis, puisque vos racines sont de plus en plus grandes, ils peuvent se rattacher à un arbre ou à plusieurs, tranquillement et échanger des informations entre eux, tranquillement, paisiblement, vous allez crier ces pensées et les laisser passer. Toute colère, toute frustration, vont mmh. s'en aller. Parce que vous allez les laisser passer par votre respiration tranquillement, paisiblement. Et vous allez tranquillement avoir une respiration de plus en plus profonde. Simplement, vous allez vous détendre, prendre un bras, regarder ce bras, sentir ce bras, et vous allez tout simplement regarder si tout va bien, en passant de l'énergie dedans, si cette énergie est pas bonne et qu'une douleur est venue, on va tout simplement de l'énergie dedans comme un arbre passé passe sa sève pour se réparer ou que le corps est tout simplement passé le sang Maintenant qu'on a fait un bras, on va faire l'autre bras, tranquillement, paisiblement, tout en nous détendant, facilement. Maintenant. Passer l'énergie là où il fallait, dans le deuxième bras, nous allons passer à la tête. Tranquillement, paisiblement, la tête se détend. Tous les muscles se relâchent. Du coup, on est bien, détendu, paisible, il y a peut-être quelques pensées qui sont encore là, on les observe, on leur donne leur importance. Plus ou moins important pour ensuite les laisser partir. Tout simplement les laisser partir. Maintenant, nous arrivons à avoir plus que une ou deux bandes. Et nous sommes détendus, paisibles et ancrés. Et solides, de plus en plus solides. Et nous pouvons voir notre arbre être de plus en plus beau, de plus en plus fort. d'être large, majestueux, comme l'être humain peut l'être, paisible, détendu, travailleur. Les échanges d'énergie, d'informations peuvent se faire entre personnes, comme les arbres, leur font les font par leur racine tranquillement, paisiblement, détendu. Les arbres respectent les cycles de la nature, la pluie, le vent, le soleil. Il parle avec tout cela, comme vous vous échangez avec vos racines. Vous prenez une grande respiration. Vous êtes détendu, mmh. paisible. Vous ne pensez à rien. Votre corps est complètement détendu. Votre respiration. Et de plus en plus profonde. Vous pouvez réfléchir maintenant à une pensée, une pensée qui vous font, qui vous fait avancer, ou une pensée qui vous fait plaisir, ou Quelque chose à laquelle vous voulez avoir certaines réponses. Et en étant détendu, concentré, la réponse peut venir à vous. Mais dans un premier temps, restez paisible temps à quelque chose qui vous fait plaisir. On va tranquillement regarder cette arme, cette magnifique arbre qui est avant. Car vous êtes là, vous pouvez communiquer, vous pouvez vous détendre, vous pouvez réfléchir, vous pouvez agir, vous pouvez faire évoluer certaines personnes ou vous-même ou certaines relations ou tout simplement apprendre à vous connaître pour mieux vous apprécier ou pour changer quelque chose qui est en vous si vous souhaitez le changer bien sûr parce que tout est dans votre volonté, mais vous êtes tranquille, paisible et votre respiration est profonde, lente, profonde et surtout puissante. et vous vous sentez ancré comme un arbre sans mer qui peut combattre certaines tempêtes voire toutes les tempêtes qui existent sur terre parce que cet arbre arrive à les affronter parce qu'il voit les choses il voit toutes les choses et il voit les choses une à la fois il arrive à faire le tri dans ses pensées tout comme vous il faut que vous fassiez Une pensée à la fois, une chose à la fois, et vous verrez, vous pourrez tout faire, tout ce que vous choisissez de faire, mais là, vous êtes détendu, paisible, avec une respiration profonde, et un sentiment de joie qui se retrouve en vous parce que vous êtes, enfin, vous-même. Vous allez tranquillement reprendre possession de votre corps en bougeant une main. Un doigt, une main, votre bras, votre jambe, votre pied, votre tête, votre cou. Mais vous êtes entièrement détendu et paisible. Vous pouvez tranquillement ouvrir les yeux. Vous allez maintenant pouvoir vous, le, vous lever tout doucement pour pouvoir faire quelques pas, voir un verre d'eau si cela est nécessaire. Et commencer ou finir votre journée tranquillement, paisiblement et détendu.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 que vous voulez aborder au niveau spirituel ou au niveau apprentissage énergétique. Je mettrai mon mail dans la description pour que vous puissiez m'envoyer ces emails ou tout simplement, mettez un commentaire sur le sujet que vous voulez que j'aborde et j'en ferai certainement une vidéo. Ensuite, pour les gens qui ont leur chaîne, je vous propose un échange. En échange de votre adhésion à ma chaîne, je vous propose de créer une playlist que tout le monde verra et que j'en je, ferai de la pub. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail en me le demandant, tout simplement.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 Bonjour tout, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de quelque chose de très important. C'est comment utiliser ces pierres, ou comment, tout simplement, ils agissent. Ils agissent quand ils sont bien nettoyés, comme je vous l'ai expliqué dans une autre, dans une autre vidéo. Euh, pour moi, quand elles sont froides. Euh, donc. Moi quand je porte mes pierres la journée Soit je les porte dans ma poche soit autour de mon cou euh, Mais il m'arrive de vouloir travailler avec une pierre en la prenant juste dans la main et en essayant de la ressentir De toute façon une fois qu'on prend une pierre dans la main elle, tra elle travaille pour nous mêmes si on ne le sent pas. Mais si on veut tout simplement travailler avec, on utilise son énergie qu'on envoie dans la pierre. Et vous verrez que à force, la pierre va vous envoyer aussi une énergie qui est nécessaire. N'oubliez pas aussi, une pierre n'est pas programmable. Une pierre a déjà une programmation. Par exemple, elle peut avoir une, pro, une programmation pour la protection. Ou tout simplement pour le nettoyage, pour le nettoyage énergétique, pour plein de fonctions. Mais une pierre, quand on choisit une pierre, c'est pour une fonction. Et souvent... Souvent, en fait, c'est la pierre qui nous choisit. C'est pas nous qui choisissons la pierre, c'est la pierre qui nous choisit parce que la pierre, c'est ce qu'on a besoin. Voilà. En gros, c'est ça. C'est pas, euh, pas nous qui choisissons les pierres, c'est les pierres qui nous choisissent. Et en les prenant dans la main, on sait si... Elles vont nous être utiles ou pas. Mais des fois, comme ça m'est déjà arrivé avec certaines pierres, je la prends, elle travaille sur moi, je la lâche et j'en ai plus envie. C'est parce que justement, la pierre, elle a travaillé sur vous et que vous détestez faire ce travail. Ce travail psychologique ou psychique ou énergétique que vous voulez pas faire ce travail. Donc vous lâchez vos pierres. Mais en fait, c'est parce que la pierre travaille bien sur vous et ce qu'il faut faire. N'oubliez pas, une pierre, c'est une pierre. Mais c'est la pierre qui nous choisit. Et pas nous qui choisissons la pierre.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 Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de, du nettoyage de vos cristaux et de vos pierres. Donc euh, voilà, tout simplement. Moi, j'utilise de l'eau, de l'eau de euh, du robinet avec du sel que je que voilà, de l'eau et du sel. Donc euh, en général. Je vais, il faut vérifier une seule chose, c'est si votre pierre supporte l'eau ou, le, ou le sel. Parce que toutes les pierres ne, euh, ne supportent pas l'eau et toutes les pierres ne supportent pas le sel. Mais à 90%, elles les supportent tous ils supportent tous le sel et l'eau à 80%. Donc, euh, mais c'est à vérifier. En général, quand vous avez une pierre et que vous l'avez achetée, vous vous connaissez le nom. Donc, c'est à vérifier. En général, moi, euh, je l'ai fait tremper toute une nuit. Ou toute une journée ça dépend le temps que j'ai dans de l'eau et du sel. voilà tout simplement et après je les je les rase bien à l'eau claire Une petite une petite technique que j'utilise aussi euh, bah c'est euh, tout simplement de la nettoyer avec ma propre énergie donc, je prends sa mauvaise énergie Et je lui retire sa mauvaise énergie et en général ça nettoie la pierre euh, Il faut savoir aussi repérer quand une pierre est inefficace donc en général pour moi une pierre qui est inefficace c'est une pierre qui est complètement bouillante et une pierre qui est froide, c'est une pierre qui est prête à l'emploi. Enfin, ça c'est pour moi. Mais vous verrez en fonction de de ce que vous les utilisez, quand vous les utilisez. Bon, voilà pour aujourd'hui. Salut. Si tu as aimé mes vidéos, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à partager ou tout simplement à t'inscrire sur ma chaîne pour Voir mes prochaines vidéos, allez à bientôt! Bonjour, tout le monde. Je voudrais pas, je voudrais vous parler aujourd'hui de la tourmaline noire. C'est une pierre qui permet d'ancrer de s'ancrer. Euh, la tourmaline noire est aussi une pierre qui permet de se nettoyer euh, Surtout de s'ancrer euh, et de ne pas euh, perdre au pied en fait tout simplement euh, C'est une pierre qui fonctionne très bien pour les débutants euh, parce que justement elle permet de s'ancrer de travailler les, les énergies de et de transformer ainsi les énergies négatives en, en en positives pour que tu puisses les ancrer dans ton corps physique. Euh, ensuite, elle permet de elle permet de tra travailler beaucoup beaucoup l'ancrage. Parce que il faut savoir que au plus on est ancré, au plus on peut travailler. Et avec cette pierre-là, on a euh, euh, des racines d'ancrage qui poussent de plus en plus de, de plus en plus loin et de plus en plus fort. Donc c'est une bonne pierre d'ancrage. Euh, une pierre aussi que en fait on porte sur soi mais on porte, on, porte, on la porte pas autour du cou. On la porte plutôt dans la poche ou, euh, ou ou dans une poche de pantalon en fait. Dans une poche de pantalon au niveau, au niveau des jambes parce que euh, ça permet de justement s'ancrer et de sentir bien ses racines euh, de sentir ra bien sentir ses racines entières. Donc moi, je la, je la donne à tout débutant qui veulent s'ancrer euh, et qui ont du mal justement à, trava à travailler l'ancrage. Alors, il faut savoir aussi que c'est une pierre qu'on apprend forcément à travailler. Moi, je vous donne les plus grandes lignes et pourquoi je l'utilise. Maintenant, il y en a d'autres qui l'utilisent justement pour le nettoyage, pour l'ancrage, euh, pour par exemple enlever les mots pour apaiser les mauvaises ondes de certains appareils ou de, ou simplement des mauvaises ondes qu'ils ont autour d'eux électriques, énergétiques, un peu comme les plantes en fait. Les... Euh... Donc voilà pourquoi moi j'utilise la tourmaline noire. C'est une pierre qu'on m'a conseillée quand j'étais débutant. Voilà, à plus tard, au revoir.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 Aujourd'hui, je voudrais vous présenter l'œil du tigre. L'œil du tigre était pour moi une pierre que j'ai vue tout au départ aussi. C'est une pierre qui sert à se protéger en miroir. Je vous explique. Une pierre qui protège en miroir, par exemple, on vous envoie une mauvaise énergie ou une mauvaise pensée ou une mauvaise chose ou voilà, quelque chose de mauvais. Eh ben, euh, l'œil du tigre va vous protéger en miroir. Il va vous protéger en miroir. Donc, c'est-à-dire que il va renvoyer à la personne ce qu'il ce que vous a envoyé. C'est-à-dire, s'il vous a envoyé, par exemple, une méchanceté, un gros mot ou quelque chose, ou une insulte. Et eh ben cette personne là euh, va se reprendre va se reprendre le euh, en bon en miroir l'insulte ou euh, bah, tout simplement la mauvaise énergie ou la mauvaise pensée qui vous a envoyé euh, tout simplement c'est une pierre qui protège en miroir qui travaille aussi sur les énergies physiques sur le plan physique, ce qui vous permet de vous ancrer encore plus facilement. Ensuite, alors, il faut bien savoir que par exemple, je vais pas vous dire, euh, voilà, euh, c'est pas, euh, euh, par exemple, euh, vous, vous allez, il y a une personne qui va vous insulter, vous allez euh, la réinsulter à son tour. C'est par exemple et eh ben La pierre la pierre va vous protéger de l'insulte mais la pierre va renvoyer la la force de l'insulte donnée donc c'est ça qui fonctionne en miroir euh, par exemple elle vous envoie une méchanceté ben la pierre va lui renvoyer la même méchanceté mais en énergie Ou... Juste en penser dans sa tête. Moi, j'ai déjà remarqué que ça fonctionnait comme ça. Euh, après, après elle peut vous protéger, par exemple, euh, euh, en, elle peut vous protéger tout simplement en, en, miroir, en miroir ou tout simplement, euh, bah, vous êtes dans la rue, il euh, y a une voiture qui roule à tout à l'heure, vous êtes en train de. Traverser, et eh bien si vous faites bien attention, la pierre va, euh, va vous prévenir. Comme quoi, il faut bien regarder du côté gauche parce que il y a peut-être une voiture un peu folle qui va euh, vous accrocher. Euh, je parle par expérience. Euh, ensuite, il y a une chose à savoir sur l'œil du tigre. Euh, c'est pour ça que j'aime bien aussi cette pierre c'est parce que moi je l'appelle une pierre école c'est à dire que elle est là pour vous protéger mais elle est là aussi pour vous protéger de vous même c'est à dire que si vous Que vous êtes porteur de l'œil du tigre et que vous faites une méchanceté ou que vous dites une méchanceté ou que, ou que, tout simplement, une, mé une méchanceté est dite, ou que vous avez une mauvaise pensée, la pierre, l'œil du tigre, va vous rappeler que, justement, c'est pas bien. C'est pas bien, que, et qu'il faut plus le faire. Ça déjà, ça m'est déjà arrivé aussi, que bah, je fais une, une bêtise et que en portant la pierre, bah, la pierre me prévient que je fais une bêtise et qu'il ne faut plus refaire. Donc c'est pour ça qu'il n'y que a pas beaucoup de monde qui supporte l'œil la, la, du tir parce que, parce que justement, elle, elle vous montre vos erreurs, mais elle vous montre vos erreurs pour vous protéger. Mais elle vous protège aussi des gens qui sont malhonnêtes. Voilà. Et n'oubliez pas, une, une pierre qui est bien nettoyée va fonctionner. Une pierre qui est pas bien nettoyée ou qui n'est pas nettoyée régulièrement ne fonctionne pas. Et fait son contraire. Voilà tout, c'est tout pour aujourd'hui.